Chers amis téléspectateurs et chrétiens dans le Seigneur, et bonsoir. Je viens nous parler et retourner encore sur un cours de Bible. Cette fois-ci, nous parlons d'un sujet extrêmement important que moi-même avoir des fois non négligé sur les mêmes. Mais cependant, il est absolument nécessaire pour que nous prenions ça en compte c'est la prière. La prière. Et pourquoi faut-il prier pour qui ça, nous doit prier et le Seigneur, notre Dieu. D'abord, c'est quoi la prière? La prière, c'est son action de s'adresser à Dieu. Ok? Et c'est seul à Dieu que l'on doit prier. Parce que et, le Seigneur n'est pas vrai que nous suppliions en quel autre monde nous adresser, en quel autre monde, que ce soit des images taillées, que ce soit des saints, que ce soit et, des, des, des dieux qui n'est pas le Dieu vivant. Il vrai que nous, ni les images que nous représentons, l'image de Dieu, il pas vrai nous, parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu veut que pour nous adresser à elle, nous adresser à elle en esprit, et c'est par la prière que l'on doit faire, parce que Dieu est un être spirituel. Donc, c'est pour ça que, lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu, nous, nous adressons notre prière, nous faisons un dialogue à bon Dieu. Nous parlons de différentes raisons qui font que nous devons prier. Et puis ce n'est pas une bagaille qui est mal que dire Parce qu'il y a un de monde qui prend le sens de prière comme une supplication, comme pardon, ou bien baisser tête, ou bien écraser tête. Non. Donc, c'est n'est pas ça que nous devons prendre la prière. Et puis la troupe dit que et faut, tout le monde voit que l'on et qui est pour répéter aussi de vaines paroles au printemps, on perd du temps, etc. Comme si Dieu ne comprendre ou bien Dieu pas pas, euh, pas tendir, il est soude. Vous priez fort, vous priez, vous Nous parlons de ouais, différentes façons de prier, et pourquoi faut-il prier, et comment nous devons prier. Et les prières sont, ils sont, ils sont actions personnelles liées entre nous-mêmes, avec mon Dieu. Nous voir par exemple dans Matthieu 6, verset 6, les, les verset 5 qui dit nous, Matthieu 6, verset 6, il dit, dit nous, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et puis ton père qui est dans, les lieux, dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est ça que la prière là, veut dit, et donc il faut nous fermer la porte nous, et puis nous prier mon Dieu, et puis lorsque nous prier mon Dieu, il y a là, L'éternel qui est dans le lieu secret, la p'tendée, ça nous dit. Donc, c'est une, une action intime entre nous-mêmes avec mon Dieu. Donc, personne ne bon, peut pas besoin de ouais, et personne ne bon, peut pas besoin de la samedi pour que nous nous disons, « Ah, je vais vraiment, etc. » Donc, c'est ça, l'autre, la prière. Donc, voilà, on annoncer l'autre verset encore, l'importance de la prière. C'est l'éternel même qui dit, dans Jérémie 3, 33, verset 3, il dit, invoque Évoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand il va nous connaître, et sous besoin qu'on est, c'est pour prier à mon Dieu. Là, il dit nous adresser une requête. À mon Dieu, c'est ça encore la prière. Nous adresser une requête à mon Dieu pour que mon Dieu lui réponde. Mon Dieu veut que nous demandions. Quand il va nous demander, on dit... C'est la pauvre qui est demandée, et il y a un peu de monde qui pensait que demander son signe de faiblesse, ça y est. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse parce que sous besoin que connaît, ça fait. il y a un monde qui ne peut pas tout le temps demander. Et le monde à dit que, par exemple, c'est parce qu'on a besoin qu'il faut demander. Mon Dieu, c'est qu'on s'allie. Mon Dieu veut qu'on fasse action. L On font action. Excusez-moi, vous font action pour m'en délit. Et l'homme de la qu'on qu'on que ou besoin réellement. C'est peut-être ça, les dit nous, on a plusieurs versets. Matthieu 7, verset 7, il dit nous, demandez et vous recevrez. La forme, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Donc c'est ça que nous voyons dans Matthieu 7, verset 7. que nous disons, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous, vous ouvrira. Donc l'Éternel est toujours là pour le capable de montrer nous. Et si nous m'aider, il n'a toujours joué. Et, et si nous frapper, il n'a ouvri pour nous-mêmes. Donc l'action, ça nous doit faire. Prenons que même l'Éternel lui-même, il est quand même prier, Jésus-Christ lui-même, dans Luc 6, verset 12, il dit En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit. À prier. Donc Jésus-Christ il il est allé sur la montagne, il est allé dans le désert, il priait, il est passé nuit, euh, il arrivé au bord de la mer, il prier. Donc plusieurs côtés, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mon Dieu. Il y a beaucoup qui dit sur une contradiction, parce que Jésus-Christ, c'est mon Dieu, pourquoi il est allé prier? Non, Jésus-Christ entend lorsqu'il était sur la terre, il était nature, homme dans la Cali, il était besoin d'entrer en contact avec mon Dieu. Qui, est le, qui, est, qui se trouve dans la lieu très saint dans la hauteur de Dieu. Donc, pour des communication avec bon Dieu, en tant qu'homme, lorsqu'il était sous terre, donc il était obligé de prier bon Dieu. Ça veut dire que prier là, si on va beau en contact avec mon Dieu, parce que c'est une action spirituelle que nous devons gagner. Philippiens 4, verset 6, dit-nous, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » À Dieu, pas quoi par des prières, Par des prières, c'est la prière qui pour capable qu faire qu'on ait et besoin à Dieu, donc ça c'est l'action de s'adresser à Dieu, donc c'est ça la prière. Nous même pas de la prière, sinon trouver que moi un petit peu léger ou bien et les pas bon pour nous, donc c'est l'action de s'adresser à Dieu, donc c'est une conversation avec mon Dieu pour mon dire son besoin, donc par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais est-ce que mon Dieu lui-même, lorsque nous prions, il va attendre Si, mon Dieu, ça dit nous. Donc, eh, eh, la Bible nous dit que lorsque nous prier, il est juste bon pour nous et que mon Dieu réponde, aux prières. Et mon Dieu, toujours tendait prier nous Et la prie, pour nous dans nos besoins. Donc, c'est ça, Jérémie 33, qui dit, là, elle dit, « Invoque-moi et je vous répondrai. » « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, c'est mon Dieu même qui ordonne nous pour nous capables de prier. Nous rejoignons ça dans Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, Philippiens 4 verset, 1 et verset 6, nous sommes là, il dit « Non, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos prières à Dieu par les prières. » Donc, c'est lui même qui vont dit nous nous devons prier et les moyens pour être capables à avoir nos réponses. » Et puis nous joignons aussi la Bible nous pour nous capable d'adresser nos prières pour les autres. Nos prières pour les autres, ça ne veut dire que pour les autres saints. Il y a des monde peut-être qui n'ont moment de faiblesse, elle n'est pas capable à prier. Donc c'est des monde peut-être qui n'ont un moment côté que la passer c'est le tribulation, donc il il pas capable a de pour prier. Donc même la Bible nous dit et nous devons prier pour les autres saints. Nous venons ça dans Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18, qui dit, veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans l'alternation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est par Ephésiens 6, 18. ça. Eh, eh, Faites en tout, en tout temps. Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, nous, prier dans la persévérance et prier pour tous les saints. Donc, c'est ça, Ephésiens 6, verset 18, nous, disons, nous nous devons prier pour les saints et prier avec persévérance. Et nous disons nous, nous aussi, prier sans cesse. Donc, comment nous devons eh, prier Comment nous devons prier? Et nous jouons ça dans, dans Matthieu, eh, 6. Et Matthieu 6, verset 6, qui dit nous des fois comment nous devons prier. Et nous jouons ça aussi dans eh, Romain 8, verset eh, 26. Matthieu 6, verset 6, qui ça dit nous? Et nous regardez, et, et verset 1. Matthieu 6, verset 6, il dit nous, mais quand tu pries, « Entre dans ta chambre si ». C'est ça, nous sommes parlé, et, et nous sommes bon un en dents pour nous prier. Et puis l'Éternel montre-nous aussi et comment nous douer et, et, et, et non seulement nous prier, nous changer que les disciples des besoins qu'on a, et comment nous devons prier. Et l'Éternel s'est dit oh, « dans Matthieu, il a dit, nous, notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié et son vienne. Donc, c'est un modèle de prière que l'Éternel m'a donné, et afin que lorsque nous prions, qu'on y a et nous adressons nous à Dieu, mais il dit non que c'est pas que volonté, pardon, pour nous faire agir, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que là, nous prions, nous adresser à Dieu, laisser que lui-même lui prenne décision pour nous-mêmes, si nous aimons un bon Dieu réellement, et que nous connaissons que bon Dieu est à répondre à un bagaille. Donc, c'est ça que la Bible nous dit. Donc, là, nous ferons action de prière et tant que bon Dieu réponde, parce que bon Dieu connaît ça que nous avons besoin, même au-delà de ça que nous espérons. Dans Ephésiens chapitre 3, verset, verset, et, et verset 20. Ephésiens chapitre 3, verset 20. On nous regarde ici. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Qui dit Il dit à celui. Et qui peut faire par la puissance, qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà, ça veut dire que, bon Dieu lui-même, lorsque nous-mêmes nous allons nous, laissé prier à Dieu, nous ou ces des bagailles au-delà même de ce que nous capables qu espéré et de ce que nous sommes capables de compter, et sur nous-mêmes. Il y a des fois nous avons nos bagages, mais nous avons des conséquences que nous avons. Il y a des gens qui font prière à mon Dieu pour le parti, mais nous avons des gens qui, si parti, qui s'accueillent, qui s'abandonne. Parce que Dieu voit au-delà. Donc c'est pour ça que nous avons des fois mon Dieu, qui nous parlent pour nous maintenant, ou bien nous plus tard, ou bien tout, et nous avons bagaille, et qui est encore meilleur pour nous-mêmes. Lorsque nous mon Dieu, mon Dieu, conservez-vous, les décevez-vous, nous dirigeons, les dans la meilleure façon, dans le droit chemin, dans le meilleur chemin. Donc c'est pour ça qu'on crée quelque chose à ça qui vaut dans la vie. Donc il faut le dire, c'est pour la gloire de Dieu, parce que lorsque vous priez, donc vous laissez Dieu faire sa volonté, et que sa volonté de Dieu est toujours meilleure, parce que Dieu voit au-delà de toutes choses. Nous ne nous pas de plaisir trop longtemps, mesdames et messieurs. Nous, ADC, TI et, et avant, nous espérons que ça va plaisir, si ça fait plaisir capable, et abonnez-vous avec nous pour qu'il toujours de ce genre de message avec nous, et le cours biblique, et puis, euh, voir quelques versets ensemble. N'a prié pour nous-mêmes, ou même prié pour nous-mêmes également en tant que saints. Donc, pour que Dieu vous bénisse abondamment.